Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie, en performance dans notre environnement professionnel, je voudrais parler d'une chose qui nous remonte souvent, c'est qu'est-ce que l'Ikigai et finalement, comment l'utiliser pour justement aller vers plus de qualité de vie et parfois plus de performance Alors pour aborder l'Ikigai, il faut savoir que c'est un thème qui est très important et qui me, qui me touche aussi beaucoup parce que mon métier, ça consiste à former, accompagner des personnes dans leur évolution personnelle. Je me suis parfois fait présenter un peu comme un allumeur de réverbère. Ce qui m'intéresse et qui me passionne, c'est de révéler les ressources que les gens ont en eux et à travers de ces ressources, eh bien, de pouvoir interagir d'une manière plus constructive, plus... Positive avec leur environnement pour pouvoir justement grandir avec leur environnement, justement vers quelque chose qui, qui les anime profondément, qui touche leur cœur. Et l'ikigai est un concept qui est intéressant parce qu'il qu nous conduit en fait dans des réflexions, euh, dans des ressentis, euh, dans des observations de nos comportements quotidiens autour de quelques bulles essentielles qui vont nous permettre de nous révéler dans notre essentiel. En gros, l'Ikigai, ça consiste d'abord, et on est tous un petit peu dans cette démarche, mais on peut le faire d'une manière plus poussée, par d'abord écouter ce qui nous passionne, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie Je crois qu'il y a toujours quatre vecteurs importants quand on est dans un processus de croissance, en tout cas au niveau émotionnel, c'est d'être dans le désir des choses, d'accueillir son désir, ensuite d'apprendre à aimer. Les choses, ça peut être faire la cuisine, faire du sport, échanger, partager, apprendre. Et puis dans ce qu'on aime, on aime dans quoi on a envie d'évoluer, qu'est-ce qui nous met en joie à l'idée de le faire plus. Est-ce qu'aller courir et me performer dans, dans la course, c'est est mieux Est-ce que travailler tel et tel sujet, ça, ça m'intéresse plus Est-ce que découvrir tel, tel logiciel ou telle technologie, ça, ça, ça m'anime euh, voilà, ça, ça va mettre en joie, donc ça va développer de la performance. Et puis après, le fait d'acquérir des compétences, des savoir-faire, des connaissances, et de sentir que ça, ça correspond vraiment à ce qui, ce, qui me, ce qui me va bien. Et donc, du coup, j'ai le sentiment de m'accomplir et je vais trouver un peu plus de paix dans ce que je fais. Voilà, donc ça, c'est les processus émotionnels qui vont m'éveiller. Et le, le point central de tout ça, c'est nos passions. Comment découvrir nos passions Et ce qu'on vous invite à faire dans ce processus d'ikigai, c'est un peu le premier gros pilier, eh c'est d'aller chercher vos passions, donc d'être attentif à ce qui vous anime en permanence, ou ce qui vous a excité avant, ou ce qui pourrait vous porter demain, etc. Ça, c'est la première grande bulle. Ensuite, il y a une deuxième bulle qui va vous être très intéressante. C'est ce à quoi vous attachez de l'importance à l'égard de votre environnement C'est quoi vos missions Qu -ce que, De quoi vous aimez vous occuper Qu'est-ce qui vous semble important de faire à l'égard des autres Si, par exemple, vous aimez euh, éduquer euh, les autres, euh, enseigner euh, des choses, si vous aimez euh, accompagner des personnes, si vous aimez euh, je sais pas moi, dessiner, si vous aimez construire, si vous aimez euh, soigner, etc., eh bien, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui, qui, qui a plus trait avec votre don, à l'égard des autres. Et du coup, vous attachez de l'importance parce que vous sentez que c'est important vis-à-vis -vis du monde. Et là, c'est ce qui va couvrir une deuxième bulle très importante au-delà de vos passions ou au cœur de vos passions, c'est ce qui euh, contribue à votre mission. Et votre mission, c'est ce qui vous anime, ce qui touche votre âme, en quelque sorte. Et, euh, et, et pourquoi ça touche votre âme Parce que vous sentez que c'est quelque chose d'important à apporter aux autres. Et c'est aussi en lien un petit peu avec votre sensibilité, avec votre histoire, parfois. Mais vous êtes missionné par quelque chose qui vous touche, en fait. Si vous avez, euh, je ne sais pas moi, un faible pour les enfants et que vous aimez les accompagner parce que, bah, parce que vous avez eu vous-même des difficultés, bah, du coup, ça, ça, ça, ça crée votre mission. Si votre truc professionnel, C euh, eh bien, c'est de vendre, parce que ça vous a toujours animé. Et eh ça va être quelque chose de très intéressant sur votre mission. Si votre truc, c'est au contraire d'accompagner, de former, de transmettre, de construire, d'inventer des choses, d'ouvrir des marchés, de structurer, de comptabiliser, d'analyser. Vous voyez, plus, plus vous allez découvrir, en fait, ce que vous aimez faire et ce à quoi vous attachez de l'importance à l'égard de l'environnement, plus ça va connecter à votre mission. Donc ça, ça va être la deuxième grosse bulle. Après, on va avoir une troisième grosse bulle qui est, euh, au fond, euh, ce que vous avez déjà fait avec talent et facilement. Ce pourquoi les gens vous ont presque naturellement sollicité. Parce qu'ils sentent qu'il y avait en vous euh, bah, une espèce de naturel à faire bien ces choses-là. Donc ça, c'est plus ce qui va toucher votre vocation. La vocation, c'est ce que vous aimez faire et que vous faites bien à l'égard des autres. C'est-à-dire que si, par exemple, les gens viennent me voir pour faire une séance de coaching, moi, bien sûr, je peux me faire payer cher là-dessus, mais, mais c'est presque naturel. Je, je fais ça avec grand plaisir. Si euh, moi qui passionnés de PNL et de transformation, par exemple, de, de, de problématiques émotionnelles, par exemple eh bien, je fais ça avec passion. Donc, euh, même à 11 heures du soir, j'aurai plaisir à le faire. Donc, euh, donc, non seulement je sens que c'est utile dans ma mission, mais en plus, c'est un peu ma vocation de, de faire ça. Enseigner a toujours été ma vocation. J'ai ai toujours aimé enseigner. J'ai ai fait très jeune euh, euh, du secourisme, je l'ai enseigné. J'ai fait, fait des arts martiaux, je l'ai enseigné. J'ai fait euh, de la moto, je l'ai enseigné. J'ai fait euh, du sauvetage en mer, euh, de la natation, je l'ai enseigné. J'ai fait du développement personnel, j'ai enseigné. J'ai fait de la PNL, j'ai enseigné, etc. Donc, je vois bien qu'il y a quelque chose qui m'a suivi tout le temps et qui m'anime. Euh, beaucoup. D'abord, c'est important pour moi de transmettre. Et puis après, bah, c'est d'enseigner des choses particulières, notamment en lien avec le développement personnel. Et du coup, la, la, la, la quatrième bulle après cette vocation, c'est bah, sur quoi les gens vont pouvoir me payer, en fait, en gros. C'est-à-dire comment je peux faire de, de ma passion une activité Et vous savez, quand votre métier devient votre passion, bah, vous arrêtez de bosser, en gros. Hein, C'est-à-dire que ce n'est pas que vous ne bossez pas. La réalité, c'est que vous êtes animé de l'intérieur. C'est quelque chose qui vous nourrit beaucoup, que vous levez. Euh, parce que quand vous êtes en vacances, bah, c'est chouette les vacances, mais quand vous revenez, vous êtes content de reprendre ce que vous faites parce que c'est votre passion. Et donc là, on va voir comment être payé à l'égard de votre passion. Ça, ça va être votre profession dans l'Equiaï. Donc on aura vu les passions, on aura vu les missions, on aura vu votre vocation et on verra ensuite eh bien, votre profession, ce qui va se structurer comme un service, comme un produit, comme un, comme un talent que vous allez vendre et pour lequel les gens vont venir vous solliciter, vous payer de plus en plus cher pour justement avoir cette originalité qui est la vôtre. Et à travers ce, ce, ce métier que vous aurez, qui vous passionne, eh bien, vous allez toujours creuser dans vos passions, vous allez toujours creuser dans votre mission, ce qui est important pour le monde. Vous allez toujours creuser dans votre vocation et affûter encore votre profession. Et c'est comme ça, en tournant de plus en plus avec l'évolution du monde, eh bien que de plus en plus, en fait, on se rapproche du cœur de notre essentiel. L'idée, c'est de mettre l'important, les valeurs au cœur de ce qui est essentiel à vos yeux, en l'occurrence que vous donnez à votre environnement. Et c'est comme ça que vous allez vous ressentir de plus en plus heureux. Et au fait, à terme, eh bien, non seulement de développer de plus en plus de qualité de vie, mais de faire de mieux en mieux ce que vous faites déjà bien. Et c'est ça, le talent. Et vous le ferez avec de moins en moins d'efforts, avec de plus en plus de, de résultats. Et, et vous allez voir, le, le monde du coup viendra vous chercher de plus en plus pour ça. Et c'est ça qui est intéressant. Qualité de vie, performance en lien avec l'Ikigai. Voilà, C'était l'objet de cette vidéo. Si ça vous intéresse d'en savoir plus ou simplement de partager un peu vos, vos réactions avec moi sur cette vidéo et d'engendrer comme ça un, un échange ensemble, et eh bien surtout n'hésitez pas à le faire. Je serais très, très heureux de, de vous lire. Et puis même pour toutes les autres personnes qui suivent cette vidéo, c'est toujours intéressant d'interagir en, ensemble. Et puis au-delà de ça, bah, écoutez... Euh, je vous souhaite un bel ikigai, en tout cas d'avancer dans cette direction. Si ça vous intéresse, prenez contact avec nous. On a des bons spécialistes pour vous accompagner sur cette dimension. Et puis au plaisir, évidemment, de vous retrouver pour continuer à progresser. Merci à vous.